Hum. Mon papa m'a dit qu'il part saluer un ami Et voilà lui en train de manger au parc sans moi Oh non Ah oui, mon ami m'avait dit qu'il voit tout le temps mon papa ici au parc Hmm. L'avocat c'est très bon. C'est comme le beurre. Il vient ici au parc. Et il mange le pain sur moi. Hé, hey, non. Un nouveau style maintenant, ça papa, papa. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici, Samuel? je avec mon pote, il m'a laissé ici. Qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a amené ici? Quel pote? Pourquoi toutes les questions? Pourquoi je n'ai pas des amis? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Hein, tu m'avais dit que tu pars voir ton ami. Alors que tu viens manger ici sans moi. Non, parce non. que tu veux pas que je mange. Sans moi, toi aussi. <rire> tu te caches seulement pour manger parce que tu veux pas que je mange. J'ai je, mangé une sortie. J'étais laissé que je n'ai pas voir mon ami. Bien sûr, j'ai vu mon ami. C'est moi Léon et lui, on est venus ici. C'était juste un petit bout de pain comme ça. Comment ça, c'était un petit bout de pain C'est un gros morceau de pain. Comment un gros bon morceau J'étais vu quand je me cachais. Tu m'as vu Quand mais le pain, c'était un petit morceau de pain, Samuel. À cause du de... toi je n'ai même pas commencé à manger. Voici, ça, voici tout le pain. Je n'ai même pas goûté ça. Tu vois Tu mens. Va... Tu ça. avais dit c'est un, un petit morceau de pain alors que c'est gros comme ça. Mais je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas commencé à manger. Voici. Comment ça Dès que je suis venue, tu as mangé tout ton pain et tu l'as essayé de le cacher. Et maintenant, tu veux prendre l'autre. J'étais arrêté là-bas, j'ai fait deux minutes. J'ai vu ton gros pain baguette là. Oui. Tu, tu es arrêté là-bas Tu m'as vu avec un gros baguette. Tu es sûr que c'est pas de moitié ce que tu vois Tu dis que c'est un gros baguette Je vois très bien, papa. Oh Je ne peux plus, je ne peux plus te refuser à manger, tu es mon fils. Quel fils Toi oui. Tu es sûr que je suis ton fils? Oui, bien sûr, tu es mon fils. Je ne peux plus te à donner à donner, manger. Mais fait... moi, je ne peux pas dire que tu es mon papa. Pourquoi? Parce que un papa qui mange dans la rue et qui cache à son enfant. <rire> ça, me, ce n'est pas ça. Moi, je savais que quand moi, j'ai venu ici. Excuse-moi, j'ai un peu. En rentrant, je passe à la boutique. Comme tu as un trou aussi d'avocat avec le pain. Peut-être que oh, j'achète autre chose, j'apporte pour toi. Je ne savais pas que je t'ai quitté à la maison. Comme ça, toi, tu es derrière moi, tu me suis jusqu'à tu viens me trouver ici. Tu viens de finir l'avocat. Qu'est-ce que je veux manger Le noyau Oh Samuel, oh. franchement, tu me fais des choses que je ne croyais pas. C'est toi qui me fais des choses que je ne crois pas. Moi, j'étais laissé à la maison. Bon, je... Même si j'ai un fils, je ne peux plus prendre les c'est-à-dire je ne peux plus manger un petit bout de pain tout seul. Je dois toujours partager un petit pain avec toi. Regarde comment le pain était petit. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Papa, j'ai honte à ta place. Pourquoi Est-ce que je peux dire à mes amis si j'ai un papa Ça c'est pas parce qu'à cause des petits morceaux, de plein que tu as vu ton papa, il est au parc, il est assis, il prend un bon lait, il mange, ça, ça, ça, ça va dire que, ça dit que tu, vois, tu ne peux plus dire à tes amis que tu as un papa. Non. Hein? Je vais te juste ton papa. Hein? Quand je, il ne faut pas fâcher. Je sais que tu dois, tu dois fâcher. Ne fâche pas. Hein? <rires>